Comment allez-vous la Guadeloupe? J'espère que tout le monde se porte bien et que vous tenez, vous tenez tranquillement une petite position, comme on dit chez nous en Guadeloupe. Vous avez compris que nous sommes dans cette émission que vous aimez, que vous appréciez. Raphaël est là sur ETV. Vous aurez la possibilité, bien sûr, de nous revoir en, en replay si vous avez raté cette émission. Ne vous inquiétez surtout pas si vous commencez tout juste et vous dites « Ah, elle vient de dire bonjour, mais je n'ai pas vu qui était là, qui n'était pas là, etc. Eh bien, vous saurez que sur le replay etv.gp, vous aurez toutes nos émissions au total, dans leur globalité. Prenez un temps carrément, un après-midi et regardez tout ce que vous avez raté. J'espère que vous aussi, euh, vous continuez à respecter les gestes barrières. Parce qu'il n'y a que cela. Il n'y a que cela de bien et de... De, de, de Comment dirais-je Comment on pourrait dire Il faudrait qu'on me, qu me donne les mots pour vous faire comprendre que ces gestes barrières sont vraiment à respecter. Pas de masque, et eh bien, voilà, vous vous exposez. Vous ne vous lavez pas les mains régulièrement, et eh bien, vous vous exposez. Alors, vous avez des, des soucis à, à vous éloigner des uns et des autres Là aussi, vous vous exposez. Alors, gardez vos gestes barrières, vos masques, lavez vos mains, la distanciation, etc. Il n'y a que cela de bon hein, et de bien. Il peut y a peut-être d'autres palliatifs, il peut y a peut-être d'autres bitins, mais quand ça a commencé, on avait nos masques, on se lavait régulièrement les mains, on gardait la distanciation et nous passait quand même tant bien qu'il mal. Alors faisons cela pour enrayer ce virus, mettons ces barrières, faisons ces gestes-là, maintenons les pour que nous puissions enrayer ce COVID. Voilà, nous allons aujourd'hui vous présenter une personne qui est venue pour nous parler de la dyslexie. Qu'est-ce que c'est j'ai pris des notes. Je ne sais pas si ça va lui plaire. Alors, on nous dit que la dyslexie, euh, attendez que je prenne bien, est, et, et toute sa diversité, parce qu'il n'y a pas qu'une seule, euh, euh, qu un, qu seule version de la dyslexie. Elle nous explique tout à l'heure tout ce qui, qui en dérive, tout ce qui est derrière. La dyslexie, dyslexie elle me j'ai un dys parce que je n'arrive pas à prononcer <rire> ça. Et toute sa diversité, car c'est un trouble spécifique des apprentissages qui touche l'acquisition du langage écrit et euh, lu. Voilà, écrit et lu. On verra tout à l'heure avec elle. C'est une professionnelle parce qu'elle est maman. Qui mieux euh, qu'elle pourrait nous expliquer ce que c'est Parce que vous verrez tout à l'heure pourquoi je vous en parle. Il existe donc plusieurs formes de dyslexie, n'est-ce pas, Madame Ludivine Butelet Bonjour, Raphaël. Je oui. dis Butelet. Butelet. C'est peut-être 10 aussi, ça, donc ah, ouais. On pourrait faire des jeux de mots on dessus, mais oui, on pourrait se tromper. <rire> Donc, vous êtes venus nous en parler. Alors déjà, on va commencer avec vous. Qu'est-ce que c'est hein Vous allez nous expliquer mieux que ce que j'ai récupéré sur Internet. Euh, mieux, c'est surtout le témoignage d'une maman, euh, d'une enfant qui a plusieurs euh, troubles dys, mmh. parce que c'est avant tout un trouble et non pas une maladie. Mmh. Et effectivement, euh, c'est un trouble neurologique qui touche l'acquisition des apprentissages. Ouais. Et effectivement, euh, comme vous le disiez, la dyslexie touche spécifiquement l'acquisition, enfin de la lecture. Ouais, de la lecture. Et, et éventuellement de l'écriture. l'écriture. Donc, vous avez cette jeune fille aujourd'hui qui doit avoir 14, 15 ans. 14 ans, tout à 14 fait. 14 ans, qui, est, euh, qui avait, parce que là, elle s'en sort, là, c'est bon. Très bien, oui. Elle s'en sort très bien, elle a réussi à faire avec. Donc, comme quoi, on en... On en guérit On s'adapte. On s'adapte C'est plus ça. On n'en guérit pas, mais on s'adapte. On s'adapte. Oui, parce que ça nous suit euh, tout le temps. Oui, ça nous suit toute notre vie, d'où l'intérêt de prendre ça très jeune, ouais. parce qu'on on peut rencontrer de grandes difficultés en tant qu'adulte. C'est ça. Donc elle sait lire, elle sait compter, elle sait écrire, elle n'a pas de calculis, c'est rentré dans l'ordre Alors, elle était. Euh, initialement, on a découvert la dyslexie, avec mmh. le trouble, effectivement, de la lecture ouais. et de la compréhension. Il y a eu la dysgraphie, mmh. c'est-à-dire le geste. C'est-à-dire que c'est une enfant qui, au départ, euh, écrivait. Euh, très maladroitement, tenait ses cahiers avec difficulté. Mm -hmm. Il y a eu euh, la dysorthographie, ouais. donc c'est l'acquisition des règles de l'orthographe, wow. euh, qui va très souvent de pair avec la dyslexie. Mm -hmm. ouais. Il n'y a Ça, pas de mélange de chaque mot. Voilà, il y a un mélange et puis okay. il n'y a pas la mémorisation des règles d'orthographe, mm. euh, puisque tout est phonétique. Mais oui euh, hum. Donc oui on peut entendre voilà. buteler, bute de les buter. C'est pour ça que j'ai bien fait attention de dire buteler, parce que sinon on dit buteler. Voilà. Madame buteler, s'il vous plaît, Madame buteler. Mais... Voilà, on n'a pas... C'est de c est, c est notre faute un peu ça, je pense. Oui, on ne prend pas toujours le temps d'articuler. On hein. est très pressé, on dans une ouais. société qui va très vite. Mm -hmm. Et or, ces enfants-là, on a besoin de prendre plus de temps avec eux. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut croire qu'un enfant dyslexique, dyslexique ou alors avec plusieurs 10, serait un enfant, thémèque, comme on dit chez nous, pas intelligent ou qui serait dépourvu carrément d'intelligence ben Justement, non. non? S'il y a bien une chose qu'il faut bien comprendre, c'est mmh. qu'un enfant qui a des troubles 10, mmh. a une intelligence normale, voire forte, voire mmh. très forte, nombre de surdoués ouais. ont des troubles 10. Et, et, et qui voient les choses autrement, parce que ce sont des gens qui analysent différemment. C'est tout à fait ça. C'est comme si euh, ouais. le chemin ouais. dans le cerveau prenait un labyrinthe. C'est un, un schéma totalement différent. Voilà. Mais et et, et, et euh, chez nous, on disait Thébé. Ah oui, bah vous savez, fainéant ouais. Thébé. Cancre. Voilà. Cancre. Voilà. Et il y a des gens qui, qui euh, mélangent euh, certains mots, voilà. qui se ressemblent comme « chercher » ou euh, « arrache euh, », je ne sais pas, des gens qui mélangent un peu les mots. Oui, et aussi, vous savez, les mots euh, selon le sens. En « che », plutôt. Euh, en « che », ça oui. peut être les « che ». Et puis, mmh. les mots selon le contexte. Voilà. Euh, la mère, mmh. est-ce que c'est la maman Oui. Est-ce que c'est la mère où se baigner C'est ça. Est-ce que c'est la mère qui mmh. dirige euh, la ville Voilà, voilà. Et ça, Donc, ça, ça, ça Ça, fait Mais pourquoi ce français, il est aussi compliqué on va demander à Molière Non, mais <rire> franchement, franchement, non. Il, de, il devait avoir un 10, lui. Hein. Oui, je pense. C'est sûr. Donc, euh, cet enfant qui euh, a du mal déjà à associer des ensembles de, de, de, de mots pour former une phrase, il a déjà du mal à orthographier comme il faut, il a déjà du mal à lire tout ce qu'on lui propose, et il voit qu'on lui dit, va prendre de l'eau et écris-moi un verre d'eau. Écris le verre d'eau. Il écrira le verre. Ver par exemple. Et l'O, O. -O, o, par exemple, parce que ce sera plus sur du phonétique. Ouais. Alors que nous, nous apprenons euh, euh, le genre lexical. Euh, euh, ouais. Voilà. Non, mais c'est eux qui ont raison, en fait. Euh, écoutez, je crois que c'est beaucoup plus simple. Non, oui, oui, oui, oui. oui on oui, fera oui. la simplicité. Ils ont raison, parce qu'on ne peut pas me dire qu'en France, nous avons plusieurs possibilités d'écrire le mot O. Alors, O dans l'alphabet, O, euh, A-U-X, O, euh, A-U, a -U, O, mais il y a trop y a de... oui. Donc euh, il faudrait qu'ils trouvent un système pour qu'il y en ait au moins deux. Alors je pense que ça aussi ça justifie quelquefois le changement d'orthographe. On écrivait oignon o i mais oui. c'est passé oignon nénuphar oui. et passé avec un s. Exactement, ça change tout le temps. Donc ce sont ces enfants-là finalement, ce ne sont pas des TB, ce ne sont pas des enfants qui ne sont pas intelligents. On aurait dû laisser cette langue française à la phonétique et puis point. Hein. Oui. Et puis point. Ouais. On va se compliquer la vie pour faire et puis se dire oh je n'ai pas fait de faute en orthographe. Ah, mais finalement ça revient parce que les enfants écrivent. En SMS. Un langage SMS. Oui, euh, les, adultes aussi, Donc, les hein. adultes aussi. Les adultes Ça aussi. Ça facilite tellement la vie. Oui. Quand oui. on doit faire un pavé à une copine. Tu sais, hier j'ai vu Murphy. Il était là. Oui. Euh, euh, c'est tellement bien de faire un truc, on coupe les mots, maintenant on coupe, on coupe essentiel, on coupe, voilà, oui. c'est pas plus mal. Mais en fait, pour revenir aux enfants 10, il y a énormément de 10, de modèles de 10, de, de, de, de, de situations 10 qui font que si nos parents, enfin vos parents, vous n'êtes pas alerté, vous ne pouvez pas reconnaître chez vos enfants cette euh, difficulté. Oui, parce que par exemple, je parle pour ma fille, on a découvert ça par rapport à une grande maladresse oui. qui est liée à la dysgraphie, mm. à la dyspraxie, mm -hmm. parce que les dix sont nombre de 7 C'est-à-dire que pour prendre un verre, mm -hmm. il y a une coordination main-œil, oui, le verre tombé. Oui. Ou pour Exactement. passer dans une porte, elle passe une fois, deux mm -hmm. fois, et la troisième fois, elle se colle. Elle se colle. Une oui. grande maladresse. Oui on peut être tout à fait maladroit sans mmh, être 10. Hein. Mmh. On peut aussi écrire très mal sans être 10. Sûr. On peut faire des fautes d'orthographe parce mmh. qu'on ne travaille pas les règles de grammaire. Voilà. Mmh. Mais souvent, les enfants ou les adultes 10 n'ont pas mmh. qu'un seul trouble. Mmh. Et c'est aussi associé à un autre trouble qui est souvent celui de trouble de l'attention. Vous mmh. savez, un enfant qui... Et puis de l'orientation, peut-être, dans, voilà. mmh. dans la De l'orientation, et parfois, ouais. un enfant qui va avoir du mal, ou un adulte, à estimer des distances. Oui. La dyscalculie, comme tu disais oui. tout à l'heure. Mais cette, cette dyscalculie est souvent chez les enfants qui disent « je n'aime pas les mathématiques ». Voilà. Il faut trouver... Mmh. Alors, il y a un gros travail « je n'aime pas » est très mmh. essentiel, parce mmh. qu'il y a un gros travail de motivation. C'est sûr. Euh, les enfants qui sont 10 mmh. euh, ont une surcharge mentale tellement grosse voilà. qu'ils mmh. fatiguent beaucoup. Mmh. Donc, euh, bah, je n'aime pas. J'aime pas. Et Ils la facilité. Voilà. Et, et en plus, il y a un mécanisme mmh. qui dit que quand je n'aime pas, le mmh. cerveau entend « je ne peux pas ». Je ne peux pas. Et on se ça. retrouve avec un enfant qu'on dit « ah, mmh. mais tu as su faire hier, tu peux faire aujourd'hui ». Oui, mais le cerveau lui dit « non, non, non, il a dit hier qu'il ne ah, pouvait bah, bah. pas <rire> ». Il a dit qu'il ne voulait pas. Donc, euh, c'est vraiment euh, psychologique alors. Voilà, c'est un trouble neurologique, neurologique même exactement. Pas Neuro psychologique, neurologique. neurologique. On va dire que c'est une ouais. petite connexion qui prenne un chemin un ouais. petit peu peu tortueux. Parce que si on dit psychologique, ça, ça, les gens voudront quoi qu'il si on y en enfants qui fouillent, il n'y a ni problème, il n'y a que psychologique, qui n'a a sa euh, psychiatrique, etc. Et ce n'est pas ça du tout, c'est juste qu'il y a un schéma différent que suit cet enfant et selon son accord, selon lui mmh. et son cerveau, oui. ils se comprennent et c'est nous qui devons nous mettre à la page. Mais dans ce monde-là, il faut les rééduquer. Voilà. Il faut les rappeler à l'ordre, il faut leur dire, non, ben, il y a des règles, il va falloir qu'on suive les règles. Et du coup, c'est les règles pour oui. les maintenir, on adapte les moyens pour qu'ils y arrivent, avec des professionnels. Et c'est pour ça que vous avez cette association Allo 10, voilà. qui s'occupe de ces enfants-là, des enfants euh, qu'on qu qu voudrait croire cancres, des enfants qu'on voudrait croire fainéants, paresseux, même des adultes, mais ce sont des gens qui sont tout simplement... Qui ont un schéma différent au niveau du cerveau qui, qui, qui, qui fait que euh, chercher une phrase, chercher un mot et, et avoir le mot au bout de la langue et ne pas savoir prononcer ce mot, ça, ça peut venir d'une dis... dyslexie. dyslexie. Voilà. Donc, de, tout cela, on peut, on peut avoir d'autres informations. Je donnerai tout à l'heure le numéro de téléphone de l'association. Et vos parents, si vous observez que vos enfants ont ces petits troubles-là, même vos compagnons, vos époux, vos épouses, vos compagnes, compagnes, compagne, compagnons, compagnons, parce qu'il ne faut pas faire de discrimination, vous allez toujours pouvoir appeler cette association qui pourra vous donner des informations. Alors, quels sont les signes qui peuvent alerter ceux qui ne nous connaissent pas, les enseignants est-ce qu'ils sont habilités à reconnaître un enfant 10 C'est vraiment eux qui sont, euh, qui sont nos alertes, pour, ouais. pour souvent, parce qu'on peut, on peut voir quelques défauts d'apprentissage dès l'acquisition le, dès le, euh, qu'on dit du scripteur, mm -hmm. du, de la tenue du crayon. Du crayon. Et puis c'est vraiment au CP, euh, quand on voit un enfant qui a des difficultés ouais. à automatiser ou à acquérir les, les compétences de lecture et d'écriture. Mm -hmm. Il y a des enfants qui sont un petit peu plus lents, mais mmh. il y a vraiment des problématiques d'automatisation. Mmh. Et c'est là qu'on peut être alerté. Et puis, on est accompagné, par exemple, par des neuropsychologues qui, par des tests, vont valider mmh. un trouble 10 ou autre. Et, et il y a ces, ces psychologues que nous allons voir continueront à suivre ces enfants. Comme les orthop... orthophonistes les or... Voilà, après c'est une superbe équipe qu'il faut avoir, euh, orthophoniste pour tout ce qui est effectivement le euh, langage, le langage mm -hmm. parce que notamment euh, il y a les doubles sens, mm -hmm. il y a les implicites, euh, il y a toute une construction. Vous avez le psychomotricien mm -hmm. essentiel pour tout ce qui est euh, un enfant qui euh, peut avoir du mal simplement à s'habiller, se déshabiller, mm -hmm. à, à faire des lacets. Mm -hmm. Alors là ça c'est <rire> ridicule, si on, ne, voit pas, euh... <rire> si on voilà. ne se rend pas compte de cela vous avez également euh, l'orthoptiste ortho, mmh, pour la mmh. rééducation des yeux, oui. euh, parce que certes, on peut avoir des, des lunettes, mais mmh. euh, un enfant qui va avoir des troubles 10 peut avoir une difficulté pour mmh. lire au tableau, écrire et comprendre. Ou alors, il, tes... peut aimer, il peut aimer sa vision euh, trouble. Oui, voilà. Il euh, y a des mamans qui me disaient, oui, mais euh, quand on a mis les lunettes et qu'on lui a mis euh, la barre pour obliger son regard à, être, à aller là. Des fois, l'enfant enlevait, arrachait les lunettes pour avoir sa vision qu'elle avait. De, de, pour elle, sa vision, c'était ça, de oui. voir tout en deux, tout en double, tout. Et elle ne se, euh, euh, cette petite fille ne se trompait jamais. S'il fallait qu'elle aille voir sa maman, elle, elle n'allait pas vers le doublon, elle allait vers la maman. Mais ça, ça l'arrangeait d'avoir sa vision comme cela. Parce il y a des choses. Hein, oui, même. parce que cette petite fille, certainement, avant qu'on trouve, mmh. entre guillemets, j'aime pas le mot, mais oui. le problème, mmh. avait fait sa propre adaptation. C'est ça. C'est ça, surtout. Mmh. C'est que ces enfants ont une grande faculté d'adaptation. Et qu'on ne voit pas, du coup, que ça n'allait pas. Nous, on va se cogner avec... Si on me met <rire> ça dans les lunettes, on me dit, il faut que tu regardes là, je vais l'enlever pour voir. Eh bien, je vais me cogner partout. Tandis que les, les enfants, ils arrivent à s'organiser, se disent oui. non, voilà. Ils ont des points, des petits repères oui, qui tout à fait. Des capteurs qui, qui leur disent, voilà, c'est ça, c'est pas ça. C'est magnifique en même temps, hein, en même voilà. temps. Mais c'est peut-être un peu chiant. C'est surtout que ouais. ça prend beaucoup, beaucoup. d'énergie. Oui, Et on a des enfants qui sont fatigués très, très vite. Oui. Et bien, par contre, dans les jeux, dans les jeux électroniques, dans les jeux de, de toutes sortes que les enfants ont aujourd'hui, on ne détecte pas trop cette euh, dyslexie Alors, ça ne va pas être la dyslexie, ça va être peut-être, comme je vous ai dit, la praxie. Mmh. Euh, donc, c'est la coordination des gestes. Ouais. Euh, quand vous allez... Euh, un enfant qui ne va pas réussir à 7, 8, 9 ans mmh. à faire du vélo, mmh. parce qu'il faut et pédaler, ouais. et tenir le guidon, mmh. ça fait trop d'éléments en même temps à coordonner. Ouais. Alors, pour les jeux vidéo, mmh. euh, bah, la coordination des deux mains, des deux mains. pourquoi il meurt toujours quand ils se oui, Alors, bah, non, ouais. qu il se bagarre Alors, parce qu'il y a le pouce et l'autre mmh. pouce, et puis les yeux, ça fait, ça fait trop d'éléments pour lui. Trop. Et euh, donc, par rapport à... Euh, J'ai bien euh, voulu euh, qu'on parle de ça aujourd'hui. On, on, on grandit avec un... C'est-à-dire on, on épouse quelqu'un qui est dyslexie. Et on ne se rend pas compte, on ne sait pas que nous avons un dys comme époux. Alors, comment on fait, finalement, quand on découvre cela, quand on découvre que cela existe, comment on fait pour voir que le, notre, le, notre époux, notre compagnon, notre compagne, etc., et dans, dans cette situation de dyslexie Alors, c'est vrai que c'est difficile euh, en tant qu'adulte. Il y a la dyslexie, mais c'est souvent vraiment associé à un autre trouble Vous disiez tout à l'heure que c'était les enfants qui voyaient. C'est souvent les enfants. Mmh. C'est nos enfants qui nous ouais, révèlent ouais. parce ouais. qu'effectivement, c'est quand on voit quelque chose, on dit mais, « mais moi aussi j'étais comme ça enfant <rire> ». Et quand on arrive à 25, 30, 40, 50 ans, <rire> on a mis tellement d'adaptations qu'on s'en sort. C'est comme, vous savez, quelqu'un qui a 40 ans ne sait pas lire et écrire, mmh. il fait ses courses parce qu'il s'est adapté. C'est ça. Donc là, il y a souvent beaucoup de douleurs, euh, beaucoup de souvenirs, euh, de coups, oui, n'est-ce pas pour rien en plus, parce que ce n'est pas notre faute. Voilà, non, on peut toujours être accompagné par des professionnels, oh, ouais. on peut toujours, euh, vraiment, il y a un travail à faire avec Ça, les neuropsychologues, ouais. les orthoptistes, les orthophonistes. C'est vraiment toute une équipe qui va s'adapter ouais. à nous-mêmes, nous-mêmes, parce ouais. qu'un adulte ou un enfant 10... Ouais n'est pas le même qu'un autre adulte et un autre enfant Mais on, on, on le voit mieux chez l'adulte, je pense, parce qu'il y a des adultes qui, sont, euh, euh, qui tournent hein, oui. sur eux-mêmes avant de partir, de prendre le point de départ. On dit, ça y est, on s'en va, nous avons toute une société de gens autour, nous sommes dans une association, on dit, bon, allez, on, nous allons vers tel et tel restaurant, il y a des gens qui font carrément quatre fois le tour de la voiture avant d'entrer dans la voiture, on les observe. Maintenant qu'on sait que ça existe, on, on observe des gens et oui. on voit que certaines personnes sont... On, on, on, Indice. Je ne sais pas lequel, mais ils ont voilà, un suis... 10. De faire plusieurs fois le tour, de chercher la clé, la clé de ma poche, allez où ma clé, comment je fais euh, C'était là, attends, ou alors celui-là qui parle, mais il a du mal à te dire que nous allons à tel point parce que c'est dans la tête, mais ça ne sort pas. Euh, oui. Donc voilà, il y a beaucoup de gens. Et comme ce n'est pas une maladie, c'est une situation neurologique, logique, donc... La personne n'est pas malade, elle ne souffre de rien. Non, elle ne souffre pas. Ça ne se guérit pas avec des médicaments. Euh, ça ne se guérit pas. Mais chez des le psychologue, chez le psychiatre. Non, non, non, ce n'est pas une maladie mentale. Euh, c'est voilà. un trouble. C'est comme, ben bah, voilà, vous avez un verre d'eau, il est ouais. un petit peu trouble. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre plus, plus clair, hein? clair Et, euh, et c'est vrai que, par exemple, un, un adulte qui euh, euh, va oublier ses clés, Alors, mm. on oublie. Hein, on on oublie, quatre, ça, arrive, ça arrive. Mais quand Mais... souvent que la personne fait le tour, à chaque fois, pour chaque situation, cherche, cherche, avoir l'impression de perdre, de dire j'oublie mais oubliez chercher euh, psychologiquement trouver donc on voit on, on observe et on voit ouais. que ces personnes là ont un 10 c'est alors un 10 mm -hmm. voire un ce qu'on appelle un trouble de l'attention l'attention euh, il a fait ouais. quelque chose et il a, il a oublié, il a zappé. Ou alors il y a trop d'informations qui trop arrivent en même temps. et du coup, ouais. il se déconnecte. Il se déconnecte parce qu'il y a trop d'informations. Il est sur plusieurs choses à la fois. Voilà, c'est ça. Alors, euh, euh, nous savons que c'est compliqué pour la lecture, mais à l'école, comment ça se passe Comment les enseignants... Euh Font pour adapter l'enfant à la lecture Alors, bon, il y a bien sûr le travail avec l'orthophoniste, c'est la lecture, c'est l'écriture, donc c'est des adaptations, par exemple, par rapport aux outils, aux supports. Euh, on peut, un enfant va être accompagné avec mmh. l'écriture, s'il a du mal à écrire, par exemple, mmh. avec l'acquisition de l'ordinateur, il peut travailler à l'école avec l'ordinateur. Mmh. La lecture, euh, ça va être des exercices, par exemple, de travailler avec la règle pour reconnaître mmh. les lignes, parce que quand ça se mélange, il y a aussi des logiciels qui séparent les syllabes en couleurs. Alors nous allons prendre une petite pause et nous allons revenir avec vous dans un petit moment pour la partie 2 de cette belle rencontre sur la dyslexie. Nous faisons cette pause et vous, vous ne bougez pas parce qu'il y aura cette deuxième partie tout à l'heure.